Salut à tous, c'est Albert Larsan et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'explication de ma chaîne. En temps normal, les vidéos seront enregistrées en, pendant un live Twitch. Donc chaque vidéo sera l'objet d'un live Twitch. Et donc du coup, vous pourrez y assister et, et m'aider à faire ce que, et m'aider à faire mes vidéos ce qui du coup vous permettra de avoir des vidéos moins embêtantes en quelque sorte et donc du coup vous pourrez aussi et donc du coup une fois que ces vidéos seront enregistrées en live normalement le je les montrerai et je les mettrai en ligne sur YouTube ce qui vous permettra après de les regarder de façon plus belle plus montée et sans interruption euh, due à plein, euh, à plein de choses qui peuvent apparaître durant les lives. Et donc du coup, je streamerai et je ferai des vidéos principalement sur Minecraft mais aussi sur Diablo 3 J'attends avec impatience d'ailleurs Diablo 4 et puis euh, les Sims et seulement les 3, j'aime pas trop le fonctionnement des 4. Donc euh, voilà. Voilà, ma, ma chaîne est présentée. Alors il va y avoir plein de, de choses différentes sur Minecraft. Pareil sur les Sims, il y aura du modé, du, du pas modé sur les Sims, pareil pour Minecraft. Diablo 3, je ferai parfois des saisons, etc. Mais si vous voulez pas, si vous voulez pas regarder, vous n'êtes pas obligé. Si vous ne prenez pas, si vous découvrez. Ma chaîne. Vers cela, sachez que c'est ma première vidéo. Voilà. Donc euh, voilà. Merci à tous de m'avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez aimé et si vous voulez me soutenir, à partager la vidéo, ça me ferait super plaisir et surtout à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ciao.